On sélectionne dans son espace de travail le fichier « image que l'on souhaite insérer et on valide par « OK ». Dans la page, on peut redimensionner l'image à l'aide de l'une des poignées. Par défaut, les proportions de l'image sont conservées. On peut également insérer l'image par un glisser-déposer du fichier. L'explorateur étant ouvert sur l'emplacement du fichier, on sélectionne celui-ci et on le fait glisser sur le bouton « bloc Note Mimio Studio » de la barre des tâches.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 Dans la barre d'outils, on clique sur « Coller ». On positionne l'image dans la page. Troisième méthode, lorsqu'on a besoin de faire une image de la totalité ou d'une partie de l'écran, on utilise alors l'outil « Découpage écran ». On affiche l'écran dont on veut obtenir l'image, ici un tableau appartenant à un document Word. Dans la palette d'outils, on clique sur l'outil « Insertion », puis on sélectionne « Découpage écran ». On choisit la capture de forme rectangulaire.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 Pour insérer les images dans la page du tableau, on procède par un simple glisser-déposer.